Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour travailler essentiellement le bas du corps. La vidéo peut être suivie par toute la famille, donc n'hésitez pas à le faire ensemble. Euh, on travaillera, je vais vous proposer huit exercices. On va travailler euh, par section d'une durée de 30 secondes, 30 secondes euh, dynamiques puis 30 secondes statiques euh, sur le même groupe musculaire ou le même type d'exercice. On va commencer directement et euh, l'idée à l'issue de ces 8 exercices, c'est d'avoir une minute de récupération et d'effectuer de, la série un minimum de 3 fois. Idéalement, on le fait 4-5 fois. C'est ce qui euh, serait intéressant pour vraiment euh, travailler de, fa de façon un petit peu plus, plus poussée. Euh, alors, on commence. Je m'éloigne un petit peu. Mets mon chrono en route et le premier exercice, ce sont des kicks Donc on place les bras de côté et on kick Donc on monte la jambe, on descend Donc on arme, on kick, on réarme, on pose On arme, on kick, on réarme, on pose Et comme ça, on le fait pendant 30 secondes Contrôlez bien la euh, descente Mon chrono n'est pas parti Donc on fait un petit peu plus de 30 secondes Pour le premier, je kick, je pose Je kick, je pose donc, Je fléchis, je tends, je fléchis, je pose L'idée, c'est vraiment de contrôler le mouvement. Là, je rentre le ventre. Je garde les bras vers l'avant, comme si on était en garde à peu près. On descend. Allez, reste encore quelques secondes. Ensuite, on travaillera ce même côté, cette même jambe, ce même fessier, mais en statique. Et on relâche 30 secondes. On peut se tenir, monter la jambe et on reste euh, en appui, simplement statique. Les deux pieds sont parallèles. Si vous ne vous tenez pas, c'est très bien également parce que ça fait travailler la jambe d'appui un petit peu plus au niveau de la cheville, donc la proprioception. Donc au choix, vous n'êtes pas obligé de vous tenir. Moi j'ai un grillage, donc ça me permet de monter la jambe un petit peu plus haut et de me concentrer peut-être un petit peu plus sur le fessier. Mais à vous de voir, ce n'est pas nécessaire. Rentrez bien le ventre, grandissez-vous. Et on relâche, on, on pose, on change de côté. On kick, on pose. N'hésitez pas à basculer les épaules. On kick et on pose. Je suis vraiment dans le contrôle, je ne suis pas en train de lancer la jambe et je reviens. Je tends et je viens. Je tends jusqu'au bout, pied flex. Je contrôle la pose du pied, je bascule mes épaules, je rentre le ventre. On pense bien à souffler. Encore une fois, on rentre le ventre et on pose. On sent que les obliques travaillent. On relâche, pareil, je monte la jambe, on est en statique. Les deux pieds sont parallèles, hein, je n'ouvre pas les hanches, je ne tourne pas sur le côté, main sur la hanche si on le souhaite, on rentre le ventre, pied d'appui légèrement fléchi, et donc moi je m'appuie pour concentrer le travail sur les fessiers et la taille, mais encore une fois vous pouvez rester sans aucun appui. On tient encore quelques secondes, grandissez-vous, gardez la jambe, la même amplitude, ne relâchez pas, et on pose le pied au sol, pied parallèle, on descend, on squat, allez dynamique, on descend bien les fesses, on doit arriver à peu près les fesses, les cuisses parallèles au sol, les épaules loin des oreilles. Ne vous penchez pas vers l'avant, hein. je reste redressée. Si je suis de profil, on voit le dos droit, encore 10 secondes, on tient, on tient, on tient, on y est presque. Soufflez bien, poids du corps sur vos talons, hein, pas sur vos orteils et on reste en bas en bloc. Donc là on est parti pour 30 secondes. On se redresse, on éloigne les épaules des oreilles, on rentre le ventre, soufflez bien et on tient. On essaie de bien vérifier l'alignement, hein. genoux, euh, genoux avec talon, je n'ai pas les genoux qui vont vers l'avant, je pousse bien les fesses vers l'arrière comme si je voulais m'asseoir sur une chaise, je rentre le ventre, je regarde devant moi, on y est presque. Après ça, il nous reste encore deux exercices et on se redresse. On part en fente arrière, toujours la même jambe. Et on revient. Je descends, je reviens. De profil, je descends, je reviens. Attention, j'ai pas le poids du corps vers l'avant, je me penche pas vers l'avant. J'ai bien le poids du corps sur la jambe arrière. Si on souhaite complexifier, c'est possible, on descend et genoux. On descend, genoux. Donc à vous de voir si vous voulez rajouter la rotation. Et on reste 30 secondes. Soufflez bien, donc poids du corps encore une fois sur la jambe arrière, je suis bien droite. Ne vous penchez pas trop, mais ne venez pas non plus prendre appui vers l'avant. Poids du corps vraiment dans la jambe qui est à 90 degrés. Si c'est un peu trop dur, n'hésitez pas à remonter un petit peu, mais vous devez sentir votre quadriceps qui travaille. Il nous reste encore 5 secondes, soufflez bien. On regarde vers l'avant, on remonte et on change de côté directement et on vient. Descendez bien, le genou doit presque toucher le sol, on souffle, essayez d'être précis, inspirez bien par le nez, soufflez par la bouche, il nous reste encore à peu près 10 secondes, on descend, on revient, on descend, toujours la même jambe, je ne suis pas en train de changer, j'aurais pu, j'aurais pu, mais j'ai décidé de concentrer le travail sur le groupe musculaire. Et on reste en bas, on bloque. Soufflez bien, Donc, poids du corps encore une fois, sur la jambe avant, je ne me penche pas, je n'ai pas les épaules non plus vers l'avant, je me redresse, main au niveau des hanches, on souffle bien et on reste encore une fois, c'est trop dur, vous remontez un petit peu, toujours en sentant le quadriceps, si ça va, vous descendez un petit peu plus, on y est presque, on souffle et on revient, on relâche les jambes, alors voilà, Là on a fait une série, donc là vous avez une minute de récupération et l'idée c'est de refaire cette série. On a dit 4 ou 5 fois ce serait pas mal pour bien travailler tout ce qui est euh, bas du corps. Ben, J'espère je, que ça vous aura plu, que ça vous aura défoulé également et euh, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt